Eh hey, chrétien, crétin là Eh, hey, toi là, le, le chrétien, là, crétin Allez, viens, s'il te plaît, viens, viens, viens. Non, mais je, je t'insulte pas, hein. Crétin, chrétien, c'est pareil, quoi. Non, parce qu'en fait, euh, vous, vous êtes dévots, quoi. Voilà. Ah, parce que dans, dans le Coran, c'est marqué que, que les mécréants sont. sont dévots, quoi, des bêtes de somme, quoi, qui ne comprennent pas quand on leur parle intelligiblement, quoi. Voilà, donc. Euh, c'est pas une insulte, hein. Vous êtes euh, mécréant, vous êtes mécréants, hein. Voilà, c'est objectif. Hein. Non mais viens, viens, s'il te plaît, viens. Tu vois, tu on va bien se marier Eh, viens, viens. Ouais. Euh, ouais, dis-moi. Parce que nous, on est musulmans, là, tu vois, et euh, on se posait une question. Euh... dis-moi, dis-moi, dis-moi. vous vous dites Jésus est Dieu. Vous dites Jésus est Dieu. Eh, mais dis-moi, dis-moi. Où est-ce qu'il dit qu'il est Dieu, Jésus Trouve-moi dans ta Bible, vas-y, ouvre-moi ta Bible, parce que... Bon, moi, je la connais mieux que toi, ta Bible. Montre-moi ta Bible, vas-y. Et montre-moi où est-ce que Jésus, il dit qu'il est Dieu. Et si tu fais ça, voilà. Moi, je deviens chrétien tout de suite. Bah, si tu fais ça, je deviens chrétien tout de suite. Allez, vas-y, montre-moi, montre-moi. Pourquoi voulez-vous... Que Jésus affirme, affirme directement qu'il est Dieu. Peut-être parce que dans le Coran, c'est seulement l'évangile qui vient de Dieu, quand on prend le Nouveau Testament. Mais encore, vous dites l'évangile et pas les évangiles. Pourquoi Pourquoi dites-vous l'évangile et pas les évangiles Je vais vous dire pourquoi. Parce que le Dieu du Coran, votre Dieu, contrairement à ce que le Coran dit, n'est pas, pas notre Dieu. Votre Dieu, c'est votre Dieu et notre Dieu est un Dieu différent. Votre Dieu a un double objectif. Le premier, c'est voler l'autorité de notre Dieu, le vrai Dieu. Ça, c'est le premier objectif. Et Le deuxième objectif, c'est de corrompre sa parole, annuler sa parole vous perdre vous ses adeptes pourquoi est-ce que le dieu du coran ne valide que la torah concernant l'ancien testament et l'évangile au singulier concernant le nouveau testament c'est très simple quand on prend l'ancien testament si on lit le, les livres des prophètes on voit que jésus est prophétisé notre jésus mort pour nos péchés fils de dieu dieu lui-même d'après les psaumes. C'est pour ça que votre Dieu, quand il veut voler l'autorité du vrai Dieu, ne va prendre que la Torah. Et concernant le Nouveau Testament, il a aussi voulu prendre quelque chose du Nouveau Testament, au moins le valider un tout petit peu, pour pouvoir voler l'autorité du vrai Dieu. Mais le problème, c'est que dans le Nouveau Testament, tout dit que Jésus est Dieu, le Jésus le Fils de Dieu le Fils divin. Alors, le démon, inspirateur du Coran, a rejeté l'Apocalypse, les épîtres, les Actes, il ne restait plus grand chose. Alors il fallait bien garder les Évangiles, mais même les Évangiles lui posaient problème. Parce que dans les Évangiles, Jésus est crucifié, Jésus est le Fils de Dieu. Il appelle Dieu son Père alors que dans le Coran, Dieu n'a pas de fils. Alors le Coran ne va pas parler des évangiles mais d'un évangile. Pour que quand on vous montre les évangiles canoniques, vous puissiez dire que ce n'est pas ces évangiles dont il est question, mais d'un évangile perdu auquel personne n'a accès. Un évangile dont on aurait seulement quelques traces dans les témoignages. Des quatre apôtres. Alors maintenant, vous me demandez où Jésus affirme qu'il est Dieu. Pourquoi ne lisez-vous pas, ne, ne lisez pas le reste de la Bible Hébreu 1.8 Mais il, c'est-à-dire Dieu, a dit au Fils Ton trône, ô Dieu, est éternel. Dieu le Père appelle Dieu le Fils ô Dieu, ton trône est éternel. Tite de 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, ce sont les apôtres qui ont écrit cela. 1 Jean 5, 20 Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Cela vous ne voulez pas le lire. Donc vous me demandez où Jésus a-t-il dit qu'il est Dieu et j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Car même dans les évangiles, Jésus dit qu'il est Dieu. Certes, il ne le dit pas directement. Certes, il ne le dit pas explicitement. Parce que Dieu, le vrai Dieu, est un Dieu qui se cherche. Il faut donc le chercher pour le trouver. Mais... Si on médite la parole, on s'aperçoit que Jésus dit explicitement finalement, regardez en Jean 19, 7, les Juifs lui répondirent, nous avons une loi et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Jean 5, 18. A cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus affirmait être égal à Dieu, en faisant de Dieu son propre Père. Jean 10.33 Les Juifs lui répondirent, Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Et en dans le verset 36 Jésus répond et vous lui dites tu blasphèmes et cela parce que j'ai dit je suis le fils de Dieu Jésus savait très bien que se faire fils de Dieu c'était se faire égal à Dieu dans l'esprit des juifs et lors de son procès est-ce qu'il va se défendre de cette accusation absolument pas Lisons en Marc 14, verset 61. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus savait que cette accusation méritait la mort. Imaginons maintenant que je, Jésus ait été votre Jésus, un simple prophète, un simple messager. Si on lui avait dit, « Es-tu vraiment égal à Dieu ?»« Te fais-tu Dieu toi-même » Qu'aurait-il dit il se serait défendu avec énergie, il aurait accusé ses accusateurs pour blasphème. Et surtout, qui peut souhaiter une mort qu'il n'a pas méritée Une mort pour une accusation fausse Eh bien Jésus va répondre « Oui, je le suis » verset 62. Jésus répond « Oui, je suis le Fils de Dieu ». Et suite à cela, il se fait condamner. Et à aucun moment, il ne crie son innocence, entre guillemets, comme quoi il ne serait pas égal à Dieu. On a vu que Jésus n'avait pas forcément envie de mourir. La veille de sa crucifixion, il a prié le Père de ne pas lui ôter la vie, bien qu'après ils lui disent... D'accomplir son plan à lui et de ne pas faire sa volonté. Si donc Jésus était innocent, il aurait crié son innocence, il se serait battu, mais il n'a rien dit, et dans ces circonstances qu'il ne dit mot consent. Voilà donc une preuve que Jésus a bien dit qu'il était Dieu. Et maintenant vous me demandez où a-t-il dit Adorez-moi La réponse est encore plus simple. Oui, encore une fois, il est vrai que Jésus ne le dit pas directement. Parce qu'encore une fois, le Dieu de la Bible est un Dieu qui se cherche. Mais Jésus a été adoré lors de sa vie terrestre. Prenons par exemple, dès après sa naissance, quand les rois mages viennent l'adorer. Matthieu 2, verset 2. Où, sont les rois de... où, est, où est le roi des Juifs qui viennent de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Matthieu 2, verset 8. Puis il les envoya à Bethléem en disant Allez et prévenez et prenez des informations exactes sur le petit enfant, que quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. Matthieu 2, verset 11 Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Donc voilà passage des évangiles, dans lequel Jésus est adoré. Alors vous pouvez me dire, ce n'est qu'un témoignage, Jésus a-t-il dit lui-même, adorez-moi Eh bien Jésus s'est laissé adorer. Sachez que dans la Bible, le mot qui, traduit, qui est traduit par adorer, le mot grec proskuneo a pour premier sens adorer. Et euh, de très nombreuses fois, le, ce même terme, proskuneo, est utilisé dans la Bible pour montrer donc une adoration directe entre une personne et Jésus lui-même. Luc 4, verset 8. Jésus lui répondit. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu adoreras proskuneo. Terme grec. Maintenant. Matthieu 8, 2. Et voici, un lépreux s'étant approché se prosterna, proscuneo, devant lui, c'est-à-dire Jésus, et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Notez bien la phrase « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il n'est pas marqué ici « Si Dieu le veut, mais si tu le veux. » Matthieu 14, 33. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner, proscuneo, le terme grec devant Jésus, et dire, tu es véritablement le fils de Dieu. Là on voit bien que ceux qui viennent se prosterner, ils se rendent compte de la nature divine, tu es véritablement le fils de Dieu. Jean 8, 38, et il dit, je crois Seigneur, et il se prosterna devant lui. Si vous prenez par exemple la Bible Martin, la traduction de Martin, vous verrez que Proscuneo est traduit par adorer à cet endroit. Et enfin, dès que Jésus monte au ciel, dans toutes les Bibles, le terme proscuneo est à nouveau traduit par adorer. Apocalypse 19, c'est pas ça. Luc 24, 51, 52. Pendant qu'il qu Jésus les bénissait, les apôtres, il se sépara d'eux et fut élevé et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, proscuneo, terme grec, « Ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. » Voilà. À aucun moment, Jésus, quand il s'est fait adorer, n'a réprimandé ceux qui se prosternaient devant lui. Si il avait été un simple messager, un simple prophète, il aurait condamné cela. Regardez Apocalypse, 19, versets 9 et 10. « Et l'ange me dit, écrit, « Heureux ceux qui sont appelé au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Toujours le même terme, proscuneo. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Voilà. Quand on se prosterne même devant un ange, il nous dit de ne pas le faire. Alors, quand Jésus, soi-disant un des plus grands prophètes de l'islam, quand les gens se sont prosternés pour l'adorer, et qu'il n'a rien dit, c'est bien la preuve implicite qu'il est bon, qu'il est juste de l'adorer. Alors voilà, mes amis, voilà la réponse à votre question. Jésus a-t-il dit je suis Dieu Il l'a dit. Et les apôtres, après lui, l'ont dit encore. Jésus a-t-il dit adorez-moi En se laissant adorer, c'est comme s'il l'avait dit. dit. Il est bon d'adorer Jésus. Or, seul Dieu est digne d'adoration. Voilà une preuve supplémentaire que Jésus est Dieu. J'espère avoir répondu à vos questions. Chrétien, chrétien Non mais... D'accord, je comprends ce que tu me dis, mais... Regarde comment Jésus il peut être Dieu quand il dit « Le Père est plus grand que moi ». Ça ne marche pas. Il faut réfléchir un peu. C'est comme 1 plus 1 plus 1, quoi, ça ne fait pas 3, quoi, ça fait 1. Il faut, faut, faut réfléchir un peu. Jésus dit « Le Père est plus grand que moi ». Comment est-ce qu'il peut être Dieu « Chers musulmans, pour comprendre la nature de Jésus, il faut comprendre qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils. Tous deux sont Dieu, le même Dieu. D'abord, j'aimerais vous demander quelque chose. Quand Jésus dit « Le Père est plus grand que moi », n'est-ce pas là une preuve qu'il est Dieu Imaginez le prophète de l'islam, Mohamed, qui dise « Dieu est plus grand que moi ». Mais est-ce que ça serait pas un blasphème de dire ça C'est-à-dire de, de penser utile, de préciser que Dieu est plus grand que Mohamed Si Jésus le précise, c'est qu'il est Dieu, tout simplement et qu'après il nous renseigne sur la relation entre le Père et le Fils. Nous allons essayer de voir dans le reste de la Bible qui est Jésus, qui est ce Fils. Colossiens 2.9 Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Jésus. 1 Timothée 3.16. Dieu a été manifesté en chair. A été vu des anges, a été prêché aux nations, a été élevé dans la gloire. Dieu a été manifesté en chair, on parle de Jésus. Colossiens 1.15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier né de toute la création. Jean 1.18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique. Qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Jean 6, 38. Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. 1 Pierre 2, 22. Lui, Jésus, qui n'a point commis de péché. Jésus n'a point commis de péché. Jésus est l'image du Père. Jésus est l'incarnation de Dieu, la manifestation en chair de Dieu. Est-ce qu'un homme, peut... est qu homme peut être sans péché Romains 3, 9, 10. Quoi donc Sommes-nous plus excellents Nullement, car nous avons si devant, si devant convaincu que tous, tant juifs que grecs, sont assujettis au péché. Il n'y a point de juste, non, pas même un seul. Nous sommes tous pécheurs. Seul Jésus a été sans péché. Pourquoi Jésus a été sans péché Parce qu'il est la manifestation en chair de Dieu. Jésus est Dieu fait homme. C'est pour cela qu'il fait toujours la volonté du Père, parce qu'il est lui-même Dieu. Le Père et lui sont un. Bien entendu, le Père reste le Père. Sans Père, pas de fils, mais le fils est égal au Père. C'est cela que vous avez du mal à comprendre. Chers musulmans, je vous propose une chose. Libérez-vous du Coran, libérez-vous libérez du mensonge, on cherche à vous éloigner de Dieu, du vrai Dieu, pas du Dieu simpliste qui répond à des mathématiques de primaire, mais du Dieu inaccessible, du Dieu invisible, du Dieu mystérieux qui nous montre de lui qu'il a envie de nous montrer. Voilà, chers musulmans, j'espère avoir répondu à votre question, et vous avoir donné envie de donner une chance au Dieu de la Bible.